et nous comptons aujourd'hui encore nous comptons pendant semaine encore pour nous capables ensemble pour nous la prière non pas mes amis ces frères adorateurs Bertin dorville Mar. semaine ça nous là pour nous capables prier très spécialement contre toutes sortes de maladies particulièrement contre épidémie qui, qui a frappé le monde. Nous sommes capables que le monde est extrêmement troublé parce que à chaque moment, à chaque saison, il y a une qualité de maladie qui vient Et maladie, ça a rempli le Il fait un pile de monde peur. Il fait un pile de monde troublé. De nous garder un pile de maladie qui est Ebola. Te gayé corona jusqu'à présent qui toujours à faire rage. Te gagné l'autre maladie a qui était qui diarrhée. Non les petits gens échappé. Nous gayé pile l'autre maladie. Gayé pile maladie que que yo, on yo parlait de yo dans le monde. On pile fois pour qu'on arriver dans certains pays mais on dit que telle telle saison à privé dans tel pays, tel pays, tel, pays, tel continent. Je dis à nous là pour nous capables de prier le Seigneur, pour nous capables de protéger, nous, pour le protéger nous contre toutes sortes de maladies, épidémies, pandémies qui ont ravagé le monde. Nous devons nous de cœur, pour nous capables de prier ensemble.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 pas besoin de peur pandémie qui a frappé monde là parole bon dieu dit ou pas besoin de peur parole bon dieu dit ou pas besoin de crainte nous pral prier bon dieu pour nous continuer de demander bon dieu protection continuer de demander sécurité contre toute maladie qui a frappé le monde là c'est vrai a des images a des façons que la maladie a frappé le monde là c'est une raison pour que Pou senti ou sentir ou troubler, pour sentir ou menacer. L'autre a regardé quantité de monde que Corona, la guerre, notre tristesse, combien de monde qui allait à partir de maladie ça, pour a assez raison même pour t'a capable de troubler, pour être capable de bouleverser. Mais la Bible a dit nous, pas besoin de maladie qui tombe sous nous tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. disposez cœur, nous allons prier le Seigneur. Protection-nous, sécurité-nous. C'est notre. C'est vrai que nous, nous prenons des médicaments, nous prenons des vaccins pour protéger nous contre une série de maladies. Mais si l'arri capable d'assurer nous protection, une sécurité totale, c'est l'éternel des armées. Dieu Tout-Puissant, Papa, nous qui plus dans le ciel, nous approchons une minute ça devant nous. Merci pour ce que, ou c'est Papa, nous, ou c'est bon Dieu, nous, ou c'est tout bagaille pour nous. Ou dis avec nous, Seigneur, dans tout moment, dans toute situation, dans toute conjoncture, ou toujours là ensemble avec nous, Dieu. Père, parole ou fait nous connaître qui nous un de qui nous pour vivre, un peu de qui vient pour frapper terre. Et maladie, pandémie, épidémie, c'est un peu où te promets tu te dit bien pour venir mais il y a un bagage qui est important que nous-mêmes qui c'est petit tout mon cap marcher avec ou que nous devons connaître ou dit nous n'avons pas besoin peur nous pas besoin crainte maladie qui va tomber sous nous, nous pas besoin peur épidémie nous pas besoin peur pandémie ou, seigneur nous approcher devant nous avec chaque Moun, chaque bien-aimé, chaque frère, chaque sœur, chaque ami qui a prié ensemble avec nous dans Minute Ça pour nous demander protection pour eux. Protection contre toutes sortes de maladies. Protection contre toutes sortes de maladies. Quel que soit jeune et manifester, quel que soit gens et transmettre, nous demandons protection, sécurité. Maladies qui transmettent, dans la mais maladies qui transmettent par voie respiratoire, maladies qui transmettent dans l'air, maladies qui transmettent par contact physique, y en a avec l'autre. Nouvellement de protection, sécurité contre toutes sortes de maladies, ça yon, même dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous capables avec un pile monde qui trouble, un de monde qui, est troublé, de de monde qui est bouleversé. Par rapport à Jean, un pile maladie a frappé dans le monde. Oh Seigneur, nous connaissons protection, sécurité. Nous ne sommes pas de l'autre côté, nous sommes de la caille, ou sommes sortis de la main, Seigneur. O, ça yon qui vivent dans le pays jusqu'à présent, maladie corona a ravagé nous venons de protection, de sécurité pour yo papa c'est vrai yon capable de vacciner c'est vrai yon capable de mettre en cachet mais ça va assuré yo yon protection totale, ça va assuré en sécurité totale. mais nous connaissons ou même qui paye protection, c'est vous même qui paye sécurité, c'est la où, seigneur nous nom basel nous connaissons à 100% nous bien garder, à 100% nous en protection. Seigneur, si la qui en France, si la qui au Canada, oh en France, Père, pendant que, oh en pile pays, a koné un moment de calme, peut-être bien de zone que remonter maladie ça a continué oh un peu le monde continue à porter cachné un peu le monde continue à vivre dans stress un peu le monde continue à vivre dans trouble seigneur nous approcher devant pour nous remettre qui à vous même n'a avons de temps pour protéger vous protéger vous seigneur protéger vous Si là qui doit aller dans le travail protéger vous Si là qui travaille dans le milieu médical côté que vous en contact direct avec des gens qui malades avec des mounes, Seigneur, qui ont de maladies, qui attrapent l'autre, on a besoin de protéger, yo. Protéger médecins, yo. Protéger infirmières, yo. Protéger, Seigneur, Laborantin yo. Protéger auxiliaires, yo. Protéger, protéger personnel de santé, Chacun Chaque qui travaille dans le milieu hospitalier, yo. Protéger, yo, parce que yo-même, yo, de manière directe avec différentes sortes de maladies, Seigneur. Et nous connaissons bien continuer à garder, you à continuer protéger au Dieu parce que protection nous sécurité nos papa les sorti la caille mon Dieu fidèle fait grâce continuez par protection et si là qui peut être attrapé déjà par une maladie oh protégez, guérisons pour yo papa parce que c'est Yahweh rafa le Dieu qui guérit nous bénissons Seigneur nous exaltons nous mettez chapeau bas devant, vent parce qu'il as fait tout ta merveille tout ceci pour ta gloire et pour ton honneur c'est prier nous pendant semaine ça c'est se prier nous pendant journée ça dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Moi, je suis content pour nous te prier ensemble pendant semaine ça encore pour toute semaine ça continuer la prière je suis content protéger nos amis protéger nos frères protégez on protégez-vous contre la maladie qui a frappé le monde actuellement. Et bon Dieu va t'en décrire, il va avoir la protection nécessaire. C'était un ami au frère, adorateur Berthe dorville Très bonne semaine dans la présence du Seigneur.